Il faut mourir, mourons, c'est notre faute. Courbons la tête et croisons-nous les bras. Notre salaire et la vie, on nous l'ôte. Nous n'avons plus le droit de vivre ici bas. Allons-nous en mourons de bonne grâce. Nous gênons ceux qui peuvent se nourrir. À ce banquet, nous n'avons pas de place. Il faut mourir, frère, il faut mourir. Il faut mourir, plus de travail au monde. Quoi l'atelier et la machine à vapeur? Les champs, la ville et le soleil et l'onde sont arrêtés, l'argent vient d'avoir peur. L'entraille chaume, la baisse ou la hausse Glace la veine où le sang veut courir Sans un outil pour creuser notre fosse Il faut mourir sœur, il faut mourir Il faut mourir mais les blessons superbes Il faut mourir mais le raison mûrit Il faut mourir mais l'insecte des herbes Trouble le gîte et le grain qui nourrit Le ciel s'étend sur toute créature En est-il donc qui naissent pour souffrir Sous les scellés qui donc tient la nature Il faut mourir frère, il faut mourir le désespoir a vité la mamelle, ne être plus meurt, petit citoyen. Ton père est tort, ta mère est criminelle. On fait pas d'enfants quand on a rien. La fièvre gagne, le fou bourse Venez fusil, canon, venez guérir. La mort de faim ne va pas assez vite. Il faut mourir, sœur, il faut mourir. Allons, misère, atterrant, bas les armes. T'es pleine rue, on nous achève enfin. Allez, venez, pas de cris, pas de larmes. Enfant, venez puisque vous avez faim en chef, achevez la campagne Plus avec nous d'autres races périr Nos travailleurs ne léguons pas le bagne Il faut mourir frère, il faut mourir Qui naissent pour souffrir Allons misère à tirer en bas les armes Qu'à pleine rue on nous achève enfin Allez venez pas de cris pas de larmes Enfant venez puisque vous avez faim Tueurs en chef achevez la campagne Puisse avec nous notre race périr Vos travailleurs ne léguons pas le bagne Il faut mourir frère il faut mourir